Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 110 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à un petit jeu qui s'appelle Cradle of Rome 2 Donc on va pas faire le 1 parce qu'il était un peu ancien Et euh, il se rapproche très... Euh, c'est exactement la même chose que bon, euh, les graphismes étaient un peu moins bien et tout ça Donc euh, bah pour l'instant on va faire le 2 Donc si vous voulez jouer un, hein, vous garderez le 1, c'est un peu, peu pareil Alors je m'appelle Sylvanus Alors on va commencer tout de suite, c'est un jeu en, en match 3 C'est les jeux dans lesquels il faut... Euh, il faut aligner trois gemmes pour, euh, pour avancer, donc là il y a une histoire que voilà, je vous laisse un petit peu. Far away from the vanities of the world, a miracle occurred in nature's lap. The she-wolf found two male infants and in suckled them. Twenty years passed. brothers grew up and decided to set up a new city on the Seven Hills. The city turned into the most powerful empire in the world. The legend tells this story. But the truth of the Roman Empire can be written only by the one who builds it. Donc voilà pour l'histoire, les deux frères qui veulent bâtir leur cité. Et euh, donc voilà, donc on va commencer par le, le premier, euh, le premier niveau. Donc c'est parti. Regardez donc, ils nous, euh, bah, ils nous disent ce qu'il faut faire. mon. on va passer les didacticiels. Donc il faut inverser les gemmes pour les aligner par trois. Et euh, donc du coup, on récupère des, euh, des, euh, des ressources. s'il y en a. Donc vous voyez les pièces. Les, ce qui est marqué R, ça nous rapporte de l'argent en haut à gauche. Euh, alors attendez, vous avez terminé en moins minute. là. minutes, ben, j'ai déjà terminé le niveau, voilà. Oh, j'ai pas eu le temps de vous expliquer un peu le but, on va, on va le voir au deuxième niveau, c'est de casser les cases bleues. Alors pour l'instant, pour ce niveau-là, on notre temps, 12 secondes. Le temps restant, voilà, on a des on a des items en... en de, de la ressource en, en bonus, là c'est de... c'est des pièces. Alors, on voit notre ville qui euh, y a rien du tout, il y a la grande plaine, vous voyez. Donc ça, c'est les trophées qu'on a reçus. Donc on en a un là. Voilà, donc ça fait déjà un, ça fait déjà un trophée, c'est pas mal. Alors, regardez ce qu'on peut faire. On peut, on peut prendre les plans de ça. Parce que on a assez de ressources pour le construire. Là, il faut de l'or. Uniquement de l'or. Alors, voilà. Pour pour débloquer ces trucs il faut réussir des puzzles. Bon, là, c'est facile. Il faut... Euh... Alors, c'est pas tout à la même chose. Là, par exemple, c'est un petit puzzle à reconstruire avec un... Voilà, avec des morceaux comme ça. Voilà, donc c'est pour découvrir ce qu'on va construire. C'est un puits. Voilà. voilà, score plus 1000. Augmente mon score, c'est pas mal. Et là, je vais pouvoir l'acheter et ça va dépenser donc les ressources qu'on a gagnées. Voilà. Donc je construis mon puits, c'est super. Et je peux faire le niveau suivant. Alors, on va... Je vais expliquer un peu les règles. Donc, euh, vous voyez les cases bleues qu'il y a en dessous dans le décor. Il faut que je les détruise pour finir le niveau. Tout simplement. Il euh, y a un temps, vous voyez à droite, il y, y a une petite amphore avec du temps qui passe. Donc il faut que je finisse le, la grille avant que le temps soit écoulé. Sinon je perds une vie. Une vie qui est représentée par les cœurs que vous voyez en haut. Au milieu, les, les trois machins rouges. là, Le cœur rouge. Donc là je sais que j'ai trois vies. Même si je perds ce niveau, je pourrais encore essayer deux fois. Et au fur et à mesure qu'on va gagner des points, et tout ça, on va aussi gagner des cœurs. Donc en fait... Euh, quand vous jouez, vous gagnez un peu plus de coeur, Voilà, bah, j'ai encore fini ce niveau-là. Au début, c'est super simple, super rapide. On va voir après, il y a des complications. Donc, euh, mon temps, j'ai fait le meilleur temps. Il y a une sorte de petit classement. Et j'ai gagné de la nourriture, regardez, bonus temps. Par rapport au temps que j'ai... Euh, j'ai pas dépensé, on va dire. Donc voilà, je peux déjà construire le deuxième euh, une deuxième chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut rassembler les paires. Euh, donc on va faire des paires hop là hop là ah, c'est pas dur il quelques il y a quelques cartes faut juste se souvenir un peu voilà et voilà et donc on va construire une petite maison oui une sorte de petite maison voilà alors on fait achat ça se construit donc euh, au fur et à mesure comme ça on va arriver à construire une, une, une grande ville On va dire. regardez là on peut la voir comme ça sans les sans les, les petites barres en haut et en bas. Mais c'est d'ailleurs dommage qu'on puisse pas les mettre en fond d'écran ou en, en écran de veille. Ils auraient quand même pu penser à ça. Il y a quelques jeux qui le font, ça. Alors, regardez, bah là c'est rapide. Y en a, on a un peu plus de cases bleues, mais euh, bon, elles sont au milieu, elles sont pas inaccessibles. En euh, histoire de score... Euh, je sais pas trop à quoi ça sert le score total qu'on a là-haut. Parce qu'en fait, euh, vous avez beau, euh, ça ne vous rapporte pas, pas grand chose de plus en fait. C'est juste, juste un score. Hop là, alors vous voyez qu'est-ce qu'on est en train de récupérer. Donc je disais, on avait de l'or. Et là on a des marteaux qui sont au milieu. Et quand on, les, quand on casse les cases marteaux. Euh, qu'est-ce que j'ai gagné Trophée obtenu. D'accord encore gagner des trophées donc on en gagne de temps en temps, les petits marteaux regardez ils servent et on, on voit qu'ils vont directement en bas à gauche et qu'ils alimentent la, la petite bulle qui se remplit là. et ça ce sont des petits bonus que l'on peut avoir dans le jeu, alors pour l'instant on en a qu'un c'est le marteau et là je ne peux pas encore l'avoir parce qu'il faut que j'ai plus de marteau que ça mais on a déjà fini le niveau, donc, ce sera pour le niveau d'après de toute façon ça, la jauge reste au niveau où on l'a laissé. Alors le niveau terminé, c'est encore moi qui ai le, qui ai le score, bonus tant qu'il me donne 1600 viande, enfin viande nourriture quoi, j'ai pas de bois par contre, alors ressource 0, or 2000, ah là il me manque un peu d'or, vous voyez donc il faut que je fasse un niveau suivant, et, euh, et l'or que je gagnerai ça me servira à construire le bâtiment, donc là vous voyez il y en a un qui est cassé au milieu là, on peut pas passer, enfin qui est cassé, qui, est, qui a une chaîne, et donc pour casser la chaîne il faut que je le f... que je mette en combo avec deux autres, euh, par exemple, deux autres sauts, des, des sauts de flotte, ou alors que je le casse avec un marteau. Ah d'ailleurs en parlant de marteau, voilà, donc je vais prendre le marteau, comme ça, et je vais aller sur la case et je casse. Et hop, ça me permet de continuer à jouer parce que ça, ça, ça distribue, donc ça, ça descend tout simplement et ça remplit la partie du bas. Donc c'est plus pratique quand on a le bas parce que quand, quand, quand on a le haut, on, on se bloque facilement même si on ne peut pas se bloquer. Euh, vous aurez toujours trois, trois combinaisons possibles, enfin une combinaison possible de trois, de trois trucs, ça, on ne peut pas perdre. Il n'y a pas de... il y aura toujours un déplacement. Euh, voilà là ça va plutôt vite encore. Euh, ouais j'ai un peu perdu. Alors quand on vous en avait plus en haut, des fois ce que vous faites c'est que vous allez en chercher en bas. Là, du coup comme euh, c'est en bas bah, en haut ça bouge et donc du coup en haut vous en avez Hop là Ah là voilà, j'aimerais bien faire la petite feuille là Voilà je la fais Hop j'ai encore gagné un marteau Donc on va les taper là hein, pourquoi pas celui-là Et voilà on va pouvoir, bah bon, on a terminé je suis con Mais je disais tiens il en a encore un mais non Voilà On a encore gagné un peu de ressources on n'a pas de gagné de bois encore. Toujours pas. Est-ce que ça va être ça? Oui, apparemment ce bâtiment va nous permettre d'obtenir de, de bois qu'on peut pas encore avoir mais on va, on va pouvoir l'avoir. Donc là vous voyez il suffit d'inverser les cases pour reconstruire le, le dessin. Hop là, hop là. Et c'est de là. Voilà. Ah donc c'est un atelier à bois. Plus score plus 5000. Ok, et donc on va le construire, et à partir de ce moment là on va pouvoir récolter du bois. Du bois qu'il nous faut, regardez, 3000 bois pour le prochain bâtiment. Et, euh, et d'autres ressources mais les autres on les a déjà, enfin on peut déjà les accumuler. Voilà donc ça se complique un peu, il y en a un peu plus que tout à l'heure. Et puis, et puis les formes aussi, le, la forme du de, de niveau varie, et donc il y en a certains qui sont un peu moins accessibles que d'autres. Là encore ça va, il n'y a qu'une seule couche sur les cases, on, on verrait que plus tard, je vais sûrement pas le faire mais euh, plus tard dans les niveaux, les cases elles ne sont pas bleues, elles sont d'une autre couleur, je ne sais plus la couleur et donc il faut une fois les casser, euh, casser des trucs dessus pour qu'elles se transforment en bleu. et ensuite elles sont bleues donc euh, vous cassez normal, j'ai encore obtenu 2000 unités, d'accord je vais gagner des unités, c'est pratique. Alors, en même temps, j'essaie de continuer à jouer en même temps que je parle. Et euh, vous avez. Oh merde. Je suis quand j'ai eu le réflexe de cliquer, j'ai pas fait attention à ce qui avait marqué. Hop là, un marteau. Bon, il nous sert pas tellement à grand chose. Et après, on verrait que les, les autres bonus sont, sont un peu plus intéressants que celui-ci. Il euh, y, y en a plein d'autres, donc euh, bon. C'est vrai que là, celui-là est un peu pourri. Après, on a des bombes, on a, on a un éclair, un, une sorte d'étoile aussi, un sablier pour gagner du temps. Parce que là bon, On se soucie pas trop du temps, mais c'est vrai qu'à la fin, euh, quand, vous, quand, vous êtes, euh, quand vous avez des cartes qui sont un peu compliquées, le temps il est vraiment important. Moi, je me rappelle des fois que j'ai eu joué des parties, euh, souvent c'était le temps qui vous faisait défaut à la fin. Parce que euh, vous n'avez pas le temps, vous, vous bloquez sur un truc, ça vient pas tout seul un peu de la chance aussi sur ce jeu parce que si vous n'avez pas le, le, les bons items qui s'alignent, vous pouvez y passer un moment. mais là, bon, là ça va arrêter. galère un petit peu quand même parce qu'il faut accéder à ceux en bas, il faut amener des, des trucs pareils. Hop là, donc ces deux-là c'est bon. Hop, hop, et il m'en reste un. Alors on peut pas le faire là. Allez. Allez, voilà pour le bois C'est bon, ce niveau est terminé Donc voilà La musique aussi vous restera dans la tête Moi bon, elle m'a resté beaucoup dans la tête ah, j'ai pas eu le score sur ce niveau Et j'ai gagné pas mal de ressources Mais j'en ai pas assez Il me manque quelque chose Et non je peux pas le faire Bon bah ben voilà, donc ce sera tout pour Cradle of Rome 2